Alors bonjour à tous, euh, donc on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de la charte jardin au naturel euh, et je vais vous expliquer euh, bah, comment accueillir les oiseaux dans son jardin. Donc on est à une période en ce moment où on note une grosse érosion de la biodiversité. Nos jardins, nos jardins privés sont des espaces qui sont maintenant devenus très très importants pour la conservation de ces espèces, que ce soit pour la faune ou pour la flore et bien évidemment pour les oiseaux. Donc en mettant en place des petits aménagements, on peut faire en sorte que nos jardins deviennent vraiment des havres de recueil pour la reproduction et le nourrissage de toutes ces espèces naturelles. Donc il y a un mot d'ordre, en fait c'est la diversité, il faut réfléchir son jardin comme une mosaïque de petits espaces, de petits habitats avec des plantations de hauteurs différentes, des zones différentes. Aujourd'hui avec les vieux arbres qui ont beaucoup disparu, le bâti qui s'est transformé, les oiseaux auront de moins en moins de cavités et de lieux de nidification présents dans l'espace naturel. Donc quelque chose qu'on peut faire pour les aider, c'est de leur donner des cavités artificielles et ces cavités artificielles, bien sûr, ça prendra la forme de nichoir. Donc chaque nichoir sera spécifique à une espèce. Donc les deux modèles les plus connus hein, qu'on peut réaliser facilement à la maison, il en existe aussi dans le commerce, mais avec du bois non traité, c'est assez simple d'en faire à la maison. Euh, sont donc le modèle nichoir dit fermé, donc c'est un nichoir fermé avec juste un trou hein, pour l'entrée des oiseaux. C'est réservé aux oiseaux qu'on dit cavicoles, donc qui dans la nature vont nicher dans des cavités. Par exemple, on pourrait citer la maison charbonnière ou la maison bleue qui utiliseront très très facilement ce type de nichoir. Celui-là a une petite particularité, euh, c'est un nichoir à balcon, c'est-à-dire qu'on a fait une petite avancée sur le nichoir qui permettra de protéger des prédateurs. L'autre modèle classique, c'est un nichoir qu'on dit semi-ouvert, donc avec une grosse ouverture, hein. c'est des oiseaux donc dans la nature qui nicheront pas dans des cavités, mais plutôt sur des rebords ou des zones un peu plus planes. Euh, c'est typiquement le nichoir qu'on installera pour accueillir des rouges-gorges familiers ou des rouges-queux par exemple, des rouges-queux noirs. Alors évidemment, ça c'est des nichoirs qui vont marcher pour plusieurs espèces, hein, qu'on dit multispécifiques. Donc là on a d'autres modèles, ça c'est un nichoir aussi, euh, un nichoir fermé, hein, plutôt pour mésanges aussi, mais qui ne comporte pas le balcon. On pourra construire des nichoirs comme celui-là, pour les hirondelles, donc la règle d'or à connaître pour installer les nichoirs, c'est l'orientation. Donc, Il faudra toujours orienter vos nichoirs vers le sud ou vers l'est, donc jamais nord, jamais ouest. Après, la hauteur, elle sera spécifique à chaque espèce, donc après il faut un petit peu se renseigner sur les caractéristiques du, du nichoir que, que vous installerez. Donc, euh, Par exemple, pour un nichoir à mésange, on l'installera vers 3-4 mètres. Donc un autre aménagement qu'on peut faire facilement chez soi, ça sera de mettre en place une mangeoire. Donc la mangeoire, elle pourra prendre différentes formes. On a des mangeoires avec des distributeurs, des mangeoires plateaux, un petit peu comme celle-là, où on pourra disposer de la nourriture. Donc on ne mettra pas de la nourriture aux oiseaux dans son jardin toute l'année. On commencera à l'apparition des premières gelées, donc suivant, suivant le lieu en hein, novembre ou décembre, et on arrêtera progressivement avec l'arrivée du printemps. Donc une autre chose à laquelle on peut penser euh, pour accueillir les oiseaux au jardin, ça va être ces plantations, donc, notamment les plantations euh, d'ornements. La végétation, à quoi elle va servir pour les oiseaux Elle aura plusieurs fonctions. Déjà des fonctions, une fonction de nourrissage, avec euh, bah, l'apport de, de baies pour, euh, pour la nourriture, la pour les insectes, hein, sachant que les oiseaux, la plupart, sont prédateurs d'insectes, hein, surtout en période printanière, ils fourniront aussi bah, des matériaux pour construire les nids, euh, des zones de nidification et aussi bah, des zones de privilégier des essences locales, euh, donc proches du sauvage, et si possible des arbres qui fourniront des baies hein, pour, pour le nourrissage. Pour Favoriser la biodiversité, donc floristique, faunistique et permettre aux oiseaux de, de venir s'installer. Euh, la première chose qu'on peut faire assez simplement, c'est faire en sorte qu'une prairie naturelle ben, s'installe dans notre propriété. En se réservant une petite zone où on arrêtera d'entretenir, où on arrêtera de tondre, euh, on pourra du coup obtenir une prairie un peu de, de ce style-là. Donc euh, les plantes spontanées hein, qui sont adaptées aux conditions du milieu vont venir s'installer. Donc au début on aura plutôt une prairie avec euh, beaucoup de graminées et petit à petit vous allez voir c'est une prairie qui va se diversifier avec une diversité de fleurs hein, qui sera de de plus en plus importante, hein, donc euh, qui attirera ensuite ben, les insectes pollinisateurs, les insectes pourront réaliser leur, leur cycle de vie, et évidemment ben, les oiseaux viendront être en prédateurs de ces insectes, ou alors certains aussi granivores, hein, parce qu'on aura aussi des plantes qui fourniront des graines qui se développeront, euh, viendront, viendront s'y nourrir. C'est important de garder cette prairie jusqu'en automne, après on la fauchera hein, de l'intérieur vers l'extérieur, si possible, ce qui permettra ben, aux animaux potentiellement à l'intérieur de fuir plus facilement, ils ne se retrouveront pas piégés au centre, euh, au centre de la prairie.